Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle ouverture de la Team Box 2020. Elle brille énormément et c'est normal, ce n'est pas seulement dû au soleil, c'est parce que dedans, j'espère qu'il y a dans Parce que oui, c'est la dernière boîte que je vais acheter, j'en ai pas acheté beaucoup, parce que s'il fallait que j'en je achète tout le temps jusqu'à avoir les cartes que je veux, c'est la banque qui serait pas contente. Du coup, je m'en suis racheté une parce que je, bah, on en a ouvert une chacun, Marine et moi, lors de la dernière vidéo. Du coup, il m'en fallait une. Il m'en fallait une, il me fallait un dragon, donc on va tenter de l'avoir. Si on l'a pas, c'est pas grave, mais dans ces cas-là, je veux un peu <rire> C'est l'une ou l'autre. Voilà, je veux une des deux, euh, on va espérer les avoir, et on l'ouvre. Par contre, ce sera pas en facecam, flemme. Alors, la voici, la voilà, la toute belle. Bon ben, on l'ouvre technique du stylo bon alors on sait déjà que ce qu'il y a à peu près là dedans on sait qu'il y a trois boosters maintenant parmi les trois laquelle enfin, lesquels auront des choses intéressantes allez on commence tout de suite avec Madrak. Héritage du monde, étoile de mer, minces, Salamandre, de perro esprit téni, dino lutteur, dame de la de néocloche de feu, euh, numéro X6, infini, utopique de ténèbres, Madame Vert, Artisan Sorcière, c'est Marine qui va être contente, Shmieta, Artisan Sorcière, Rivaux destiné. Ah ça c'est cool par contre pour le deck bleu bleu, alors ça ça faisait partie des cartes qu'ils avaient ajoutées pour l'extension bleue. Oh, Elpi Dragard. ok. Un 1, pas mal, pas mal, pas mal. Un monstre dragon au maximum niveau 4, ok. Capsuki, euh, euh, bon ça, Esprit Téninata. Grucrabe, chenille l'infini. Dragon Galaxy Spirale. Draperie Artisan Sorcière, Décharge de pioche, Tunnelier, chenille l'infini. Bon. Ok, donc ça nous fait quelques cartes. Sympa. Alors. Alors pro mi Dragarde, Vis-Dauphin XYZ, Monteur Hyper-Psychique, Étoile de Mer Marincès again, <rire> euh, salon Ardo, Fusion Farstar, Bye Bye les dégâts, Danse à être les bêtes, Medusa Gator de l'œil Maléfique, Assaut de la Sorcière, Edel, Artisane Sorcière, Cœur de Cristal Marincès, et après, l'Espazus, bah ouais, Drapri... Concours de main, c'est 16, point du son égale, je dit. Mais non, mais non. Elle viendra pas. Elle sortira pas. Je vous jure, je suis dégoûté. Putain, un dragon ou une napo Sérieux, il y en a, ils arrivent à chaque display ouvert. Avoir des trucs de fou. Moi, j'ai jamais de chance. Allez, s'il vous plaît, un peu de chance là. Succession, Subterreur, euh, Cataclysme, Dragarde, Valkyrie, Attelage, Esprit, tennis, Map euh, Mapura, Fusion, Dino, Tyran, Éveil, Noyau, Dragarde, Création, Artisane, Sorcière, Shinobi, Nécro, oh, Verdant, Wind, La Charmeuse devant. ok, why not, et... Rotation sur place, non, sérieux, quoi. Dragon Sauvage, Charge braille. ok. Ça, par contre, c'est assez sympa, mais je l'avais déjà eu avant, donc je suis un peu deck. Dommage, et coopération, voilà. Perfection sans défaut du tennis, Ascendant feu. Esprit tennis Vifuda, et c'est du cycle du Dragon, Esprit tennis, Ashuda. Et euh, non, oh, je suis dégoûté, non, mais vraiment, ça s'entend Je suis deck de chez deck, quoi. Je veux dire, ok, j'ai eu des cartes euh, d'une rareté assez sympa, euh, que ce soit Artisane Sorcière, je cherche ouais, bon, rotation sur place, voilà. Euh, Verdant Win, euh, c'est sympa parce qu'il y a le deck Charmes qui peut sortir bientôt, euh, L'artisan Sorcière, moi je m'en fous de l'artisan Sorcière. Assaut de la Sorcière, alors ça fait quoi Si votre adversaire annule l'invocation normale ou spéciale dans plusieurs monstres sur l'activation d'une carte, en effet, détruisez toutes les cartes contrées pour votre adversaire dans sa... Ah ouais, c'est ultra pété en fait <rire> C'est pas mal, par contre, mais euh, c'est pas du tout ce que je recherchais, quoi. Bon, après, on a eu Rivo Destiné, qui est une carte assez sympa. Mais je suis deck, quoi. Bravo, il n'est pas sorti. <rire> je suis dégoûté. Bah, je l'ai pas eu. C'est le jeu quand on joue. J'ai eu quelques cartes sympas, mais j'ai pas eu ce que je recherchais vraiment. Du coup, je suis assez dégoûté. Mais c'est comme ça. De toute façon, il y a dans quelques jours... Pas dans quelques jours, en fait... Demain, si tout se passe bien, il y a une ouverture, et après demain, il y a encore une autre ouverture. Donc vous inquiétez pas, on peut encore se rattraper. Jusque là, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le Yu-Gi-Oh et tout un d'autres choses que vous pourrez trouver sur la chaîne. Hein, Jetez un coup d'œil, il y a plein de vidéos euh, sympas, du gaming, du, du manga, bref. Allez découvrir ça, allez découvrir ça. Et surtout, pensez au pouce bleu si vous avez aimé. Et Pixie va nous dire, hop, c'est le côté. Qu'est-ce qu'on fait Pixi La cloche Ouais, ah, c'est vrai, je ne pense jamais à la cloche. Pensez à la cloche. Comme ça, vous êtes on est sorti Allez, bisous à tous et à bientôt.